société cette idée recherche de fuite sur un réseau d'arrosage station service autoroute donc un réseau d'arrosage sur plusieurs millimètres carrés recherche effectuée avec la méthode donc du, du gaz traceur injection du gaz dans les tuyaux avec détection d'une fuite sur un robinet de, de puisage sur un raccord en fait enterré On a le gaz qui ressort ici du sol. Voilà, ça monte.